Yeah! Salut les amis! J'espère que vous allez bien! Bienvenue sur ma chaîne 100% Guitare avec Francis, euh, et oui c'est déjà la deuxième capsule euh, sur euh, l'apprentissage, euh, sur ma série apprentissage euh, sur euh, ce bel instrument qui est la guitare. Ici on voit ma petite euh, Les Paul. <musique> À jouer. Euh, vous avez des questions sur euh, les instruments ou l'équipement que je prends aussi, ça va me faire plaisir de répondre. Je voudrais vous remercier pour les, les commentaires, les questions que j'ai eues par rapport à ma première capsule. Euh, j'ai eu aussi des gens qui ont, qui ont allé chercher euh, la partition avec les tablatures aussi disponibles. Euh, j'ai le lien dans le bas après la, la vidéo, vous allez voir à chaque euh, capsule. Donc, euh, puis profitez-en pour euh, partager euh, cette vidéo euh, à tous ceux et celles qui, euh, qui veulent apprendre la guitare ou qui veulent euh, parfaire euh, leur jeu ou euh, comprendre un peu plus comment ça fonctionne, euh, tout ce, ce, ce, ce machin-là ici, les gammes. Euh, dans le fond, tout est, le but c'est d'améliorer votre improvisation, la connaissance des de, notes sur, sur le manche de guitare, tout ça. Et euh, aussi, il va avoir en relation avec ça, je vais souvent parler des backing tracks, donc des euh, tracks d'accompagnement qui vont vous aider à pratiquer, mettre en, en pratique vos, euh, dans le fond, vos doigtés de gamme, d'accords aussi. Je vais en parler de, durant ma troisième capsule. Euh, donc on va parler un peu plus des accords un peu partout sur euh, le manche de guitare pour que vous puissiez être capable de transposer rapidement. Euh, dans la deuxième ici, comme prévu, euh, je vous parle de l'accord de sol mineur euh, avec son arpège et aussi avec trois sortes de gammes mineurs. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a trois sortes de gammes mineurs. Il euh, y a des petites variantes, mais elles sont super importantes. À différencier, puis ça va enrichir vos solos quand vous allez pouvoir, euh, quand vous allez vouloir, c'est-à-dire improviser. Euh, c'est le fun de, de, de, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis d'écouter, j'ai oublié de mentionner ça, c'est très important quand vous pratiquez, c'est d'écouter aussi peut-être, vous, vous forcer à fermer les yeux même, puis écouter ce que vous faites pour entendre vraiment que le son soit parfait. Euh, un et aussi d'être sur le tempo je parlais du métronome à 60 on peut augmenter euh, à la vitesse que vous voulez c'est juste que c'est une bonne vitesse de croisière pour commencer à 60 euh, avec les exercices que je vous propose c'est à dire en, en commençant en noir ensuite en croche euh, en triolet en double croche euh, pour chacun des, des, des, des, des doigts, finalement arpèche euh, gamme, mode à venir aussi. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre accord de sol mineur aujourd'hui. On va barrer toutes nos cordes donc euh, avec notre premier doigt en troisième position. Notre troisième doigt va aller chercher euh, la cinquième corde donc la cinquième corde de la mm. cinquième frette et notre petit doigt, le quatrième doigt va aller sur la quatrième euh, corde de notre cinquième frette également. Ça va sonner comme ça. Donc encore là, c'est un doigté qui va être transposable partout sur, euh, sur la manche de la guitare. Euh, très intéressant. Je vais en parler plus en détail durant ma troisième capsule. Donc les notes, juste pour venir aux notes de cet accord là, on y va pour des accords à trois sons pour l'instant. On va, on va venir très rapidement aux accords de quatre sons. Et, euh, et, la, et la suite de tout ça. Donc, euh, Sol mineur est constitué de trois notes, donc Sol, Si bémol et Ré. Ensuite, c'est juste du double. Sol, Si bémol, Ré, et on a un Sol ici. Ce qui m'amène à parler euh, du deuxième point, c'est-à-dire l'arpège de Sol mineur. Donc, comme je vous disais dans, le premier, euh, premier, dans la première capsule, l'accord, c'est, si vous voulez, c'est jouer simultanément les trois notes. Euh, et l'arpège c'est vraiment les jouer indépendamment donc les degrés un après l'autre qu'on exécute donc ici on a notre, notre sol, toujours dans la même position si bémol en sixième fret ré en cinquième, sol si bémol ré, sol je répète, SOL, SI bémol, RÉ, SOL, SI bémol, RÉ, SOL. Donc le T ça va faire toujours 1, 4, 3, 3, 1, 1, 1. Et on revient. Vous voyez le mouvement ici? C'est pas un mouvement qu'on qu est habitué de faire parce que c'est pas ben c'est contre un peu de nature d'être toujours plié de cette façon. Ça serait important de travailler ça, c'est-à-dire de ne pas faire un saut 3-3 comme ça. À ne pas faire. C'est vraiment faire. Donc vraiment d'être capable de plier. vraiment beaucoup à, la, à votre dextérité et euh, ça va vous développer euh, une bonne technique aussi. Fait Encore là, je vous disais de le pratiquer au métronome. On peut commencer. Je mis ici mon métronome à 70. Alors, mettons, si vous commencez à 60, vous augmentez augmenter tranquillement. Donc, mettons, il va en noir. Sol, si bémol, ré, sol, si bémol, ré, sol, ré, si bémol, sol, ré, si bémol, sol. Si bémol, sol. Donc, il doit être encore 1, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3. Sur la fin d'exercice qui aura, c'est-à-dire en tablature et en notation musicale, vous aurez euh, inscrit dans le fond les exercices en noir, en croche, euh, en triolet, en double croche, que je rappelle souvent. Donc on rentre aussi... Maintenant, dans les gammes, donc la gamme de sol mineur naturel. On l'appelle sol mineur naturel. On va voir plus tard qu'il y a une relation avec la gamme majeure. Euh, c'est une relative. Dans le fond, il y a une relative majeure qui est si bémol ici. On va voir ça un peu plus tard dans une autre capsule. Euh, bref, c'est les mêmes notes que la gamme majeure de si bémol. C'est-à-dire, ce que ça veut dire ici, c'est qu'on a sol, la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa sol donc les doigts t ben attends, oui ça c'est les doigts t 1 3 4 1 3 4 1 3 je continue à l'autre octave la si bémol do ré mi bémol fa sol la donc Très important, aussi de rejouer l'accord souvent euh, pour bien entendre qu'on est vraiment dans les bonnes euh, dans la bonne tonalité aussi. Parce que des fois, les gens vont faire un, un accord à côté pour commencer un accord, juste pour euh, se remettre en contexte, puis être toujours en relation avec euh, l'accord, l'arpège, tout ça. Tout ça, je, je vais toujours parler des trois euh, associations, c'est-à-dire l'accord, l'arpège et la gamme. Donc je recommence ici. Donc la gamme mineure naturelle. 1, je vais parler des doigtés, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, si on fait attention il y a une distance de un ton, si bémol, do, ré, mi bémol, fa, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, Donc ça va pour la gamme mineure naturelle. Euh, donc ici, euh, on va parler ensuite maintenant de mineure harmonique. Donc ce qui est bien important à différencier, c'est que tantôt on parlait de mineure naturelle. Vous allez voir à l'écran je vais indiquer la formule harmonique. La formule harmonique, c'est de, de tout simplement vous indiquer quelles notes sont altérées par rapport à une gamme, on va dire, majeure, qui serait une gamme qui est constituée de 7 notes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je prends une gamme mineure, la troisième note est abaissée d'un demi-ton. Donc 1, 2, bémol 3, je vais dire. 4, 5, bémol 6, pour la mineure naturelle, et bémol 7 pour... Euh, la septième, donc la septième est mineure. Donc voilà. Ensuite, si je vais pour la formule harmonique de mineur harmonique. Donc ça serait 1. La différence ici, c'est la septième note, vous avez compris. Euh, c'est seulement un changement d'une note par rapport à notre mineur naturel. C'est la septième note qui est montée d'un demi-ton. Donc, tout simplement, euh, la différence, c'est ça. Si vous entendez vraiment, ça fait vraiment une grosse différence. Vous savez, juste une note. Fait que quand vous allez improviser sur un accord, par exemple, de sol mineur, vous allez pouvoir utiliser peut-être ces, ces notes-là. Donc, un Fa, un Fa dièse. Ou des fois. Très intéressant comme sonorité. Euh, voilà. Fait que le doigti pour ça ici, ça va être 1, 3, 4, 1, 3, 4. Je tasse ici en quatrième. 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2. Je vais chercher en septième, mon fat dièse. mi bémol, fa diel, sol, la, si. Très très très euh, fun comme sonorité. Euh, le doigté un peu spécial ici, dans le sens qu'il y a beaucoup d'extensions. Je voulais présenter vraiment dans la forme, vraiment dans la troisième position, les trois sortes de gamme mineures, justement pour être capable de bien voir... La différence entre les trois, c'est certain qu'il y a beaucoup d'autres doigtés qu'on va pouvoir explorer prochainement, ou vous pouvez le faire également de votre côté. Une fois que vous, sa vous savez, les, euh, la formule harmonique, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on connaît la distance entre les, entre les notes, donc les intervalles. Euh, donc, c'est intéressant ensuite pour euh, se monter, soit des, des petits patterns pour l'improvisation, tout ça. Donc, euh, on pourra en parler dans d'autres capsules à venir. Donc, je vais que le doigté de la... Sol mineur harmonique. Donc 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 et j'en viens. Ensuite, gamme mineure <rire> mélodique. Donc, euh, celle-là, facile à retenir, pensez à Sol majeur comme on a euh, appris lors de la première capsule. La seule différence, c'est notre troisième note, donc bémol 3. Donc, c'est la tierce. La troisième note de, de la gamme qui est, qui est dans le fond, une tierce mineure, qui fait que, que nous sommes dans, un, dans une gamme mineure. Donc, la seule différence, ça va être notre Si bémol ici. donc. Sol, la, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol donc Mi naturel, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si bémol, La. Donc vous entendez un peu la sonnette un peu... Utiliser beaucoup cette gamme-là en jazz avec toutes les modes parce qu'on va voir prochainement que chaque degré euh, on monte un accord sur chaque degré, l'arpège aussi et euh, ça va faire dans le fond ça va faire ressortir la sonorité de chaque accord euh, de la gamme. Ça va être super intéressant pour votre improvisation. Donc à venir prochainement dans les prochaines capsules. Pour l'instant on va revenir à notre sol mineur mélodique donc mineur mélodique. J'y vais encore une fois donc, euh, en vous parlant du doigté, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 1, excusez-moi. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3. La seule note, comme je vous disais, c'est la troisième note qui est altérée. Donc le si bémol. Je vais être le, le nom des notes. Sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si bémol. Et voilà pour nos trois sortes de gammes mineures. Donc c'est-à-dire sol mineur euh, naturel, sol mineur harmonique sol mineur mélodique donc à travailler avec le métronome vous allez avoir tous les détails sur la partition euh, et tablature euh, comment les travailler un peu dans le même, même esprit que vous, avez, que vous avez eu dans la première capsule euh, ensuite ben, à travailler, vous allez pouvoir éventuellement tout transposer ça un peu partout sur le manche c'est euh, fait pour ça c'est un doigté avec corde fermées. il n'y a pas de corde ouverte donc c'est intéressant pour pouvoir les transposer exemple, vous, avez, euh, euh, vous êtes en si bémol mineur, donc vous appliquer les mêmes doigtés que vous venez d'apprendre. C'est ce qui est intéressant. On va pouvoir le voir à travers euh, les, les prochaines capsules, si ce que qu'on va utiliser dans l'improvisation. Donc, je vous dis euh, merci de votre attention. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Euh, puis euh, ben en attendant, euh, partagez, puis euh, on se voit pour la troisième capsule. On va, je vais parler euh, comment transposer partout sur la manche avec euh, quelques accords. Ça va être pas mal de fun. Enfin, je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée.